Mais dis du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite expérience entre guillemets de télépathie. Euh, alors en gros, euh, pour une petite culture personnelle, euh, à l'époque on utilisait des, des cartes avec différents signes. Alors il y avait la vague, il y avait le carré, il y avait le rond, il y avait l'étoile, et un dernier que j'ai oublié, et le rond, dont euh, j'ai dit, enfin bref voilà, il y avait des, des signes. Et donc du coup, euh, dans les laboratoires de psychologie et tout ça, on demandait à des personnes de, de faire des expériences avec ces signes là pour voir si elles étaient vraiment télépathes, si c'était du. Des, des charlatans, enfin voilà, pour essayer de, de cadrer un petit peu les personnes. Euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Alors on va pas utiliser des signes, on va utiliser des, des, des vraies cartes, pour le coup, euh, histoire que ça apparaisse un petit peu moins surnaturel. Euh, et on va essayer de, de faire quelque chose basé, alors pas totalement sur la télépathie, mais plus sur l'influence, entre guillemets. Okay euh, ce qui va se passer, alors on a de, du 10 à l'as sur les deux paquets, je vais juste me de, de choisir un des deux paquets, peu importe lequel à la limite, parfait. Euh, et du coup tu vas mélanger tes, tu vas mélanger tes cartes pour qu'elles soient dans un ordre que je ne connais pas. Que je ne connaisse pas. Et je vais faire de même pour qu'elles soient dans un ordre que tu ne connaisses pas. C'est bon oui. Parfait, nickel. Du coup, ce qui va se passer, c'est que hein, j'ai posé une carte. J'ai essayé d'une manière ou d'une autre, en te posant des questions ou pas, euh, de t'influencer pour faire en sorte que tu poses exactement la même carte que moi. Mm -hmm. okay du coup, on va faire ça deux ou trois fois, voire cinq fois. On va voir un petit peu comment on se débrouille. Et à la fin, bon, on va voir un petit peu si on a réussi à avoir la, les, bonnes, les bonnes cartes, enfin, à faire poser les bonnes cartes en même temps. Ok Parfait. Du coup, on va commencer. Et je pense que. On va commencer avec celle-ci vas hum, tu, tu poses ta Alors, carte euh, juste ici, ouais. devant toi. Parfait, nickel. J'ai posé celle-ci. Du coup, euh, je t'en prie, pose une carte, n'importe laquelle. Celle que tu veux. Parfait. Hum, si tu devais me donner une couleur comme ça, ce serait quoi N'importe quelle couleur Ouais, n'importe quelle couleur. Vert. Vert, ah, j'allais dire ça, mais euh, on va peut-être plus euh, faire celle-ci, vas-y, je t'en prie, une carte. Un, un animal qui te passe par la tête comme ça, un loup, un loup, un, un loup. je vais poser celle-ci, je pense, je t'en prie. Parfait, euh, okay. euh, bon, il nous reste une carte, euh, on va être fou, on va essayer de voir si, si on a la même carte déjà à la fin, sans mettre le suspense, je t'en prie, révèle ta carte, l'as, exactement, j'avais l'as également. Euh, du coup, on va prendre le paquet. Alors, on, on essaie de surtout. Enfin, on essaie, on change surtout pas l'ordre. Du coup, on n'a que 4 cartes. C'est bon. Parfait. est ce qu'on va, qu qu va faire, c'est qu'on va retourner les cartes une à une qu'on a posées pour voir si on a les a posées dans, dans le même sens. Et ok Du coup, tu vas prendre ta première carte. Parfait. Alors, on n'a qu'à les aligner comme ça. Ce sera fait. Parfait. Ici, normalement, on devrait avoir euh, le valet. Parfait. Ici, si on a bon, le 10. Exactement. Ici, tu avais le roi. Exactement. Du coup, il n'y a plus de surprises. Exactement le même ordre. Comme quoi, peut-être que la télépathie existe. Hein peut-être que c'est juste de l'influence. C'est pas trop. Merci d'avoir participé.